La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 29. Je suis à la recherche d'une chaussure, mais pas n'importe quelle chaussure. Car si tout le monde peut avoir chaussure à son pied, moi je cherche chaussure à ma main. Oui, mon but est de découvrir la chaussure à main. Qu'en dites vous Vous êtes à vrai dire assez débité par une telle proposition et poussé en conséquence un lourd soupir de découragement. Vous qui rêviez d'une quête intéressante. Ma foi, décevant. Ah. <rire> vous y avez cru, n'est-ce pas On vous propose d'aller à la chasse aux dahu et vous, vous foncez <rire> Pourtant, il ne faut pas vous leurrer. Une chaussure à main. Vous n'êtes pas prêt d'en trouver. J'en mettrai ma main à... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non, ce que je recherche, c'est un parchemin très rare. Et forcément, très précieux. Si vous m'aidez à le découvrir, je suis prêt à partager les bénéfices avec vous. Alors, qu'en dites-vous Vous refusez catégoriquement de ôter Josette de votre main Dans ce cas, allez au 26. Vous demandez plus de précisions sur le contenu de ce mystérieux parchemin Rendez-vous au 27. Vous acceptez sans poser de questions Rendez-vous au 12. Vous refusez catégoriquement de ôter Josette de votre main Dans ce cas, allez au 26